Là, on compte beaucoup sur l'aide de la France. Si hein, du jour au lendemain, on n'a plus la France, on va être obligé de travailler sur ce... avec ceux qui sont sur le pays, donc les Calédoniens, ceux qui vivent sur ce territoire, pour qu'on en arrive à faire quelque chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va aussi euh, faire en sorte, qui va être l'élément déclencheur dans l'émergence d'un peuple commun, d'un destin commun. Enfin, voilà.